Oh, mon amour, je t'aime. Tu es ma joie, mon sourire. Oh, mon bébé, je t'aime. Parce qu'avec toi le bonheur me suit. Oh. Je t'aime, tu es ma joie pour souris. Oh oui, mais je t'aime. Parce qu'avec toi le bonheur me suis Même si c'est dur, je l'accepte. Je garde dans les cieux, je reste étrange. Je vois en face, je vois la joie, mais ton architecture me donne la chair de poule. Je me demande qui as-tu, mon cœur répondre point de Je me suis dit est-ce que c'est vrai, et mon cœur est dit c'est vrai je dis. Oh mon amour, je t'aime. Pour sourire. oh bébé, je t'aime. Parce qu'avec toi, le bonhomme me suit. Pour oh, je me nuis de ton absence. Parce qu'avec toi j'ai le confidence. Que serait sans toi mon amour. Toi qui es le verbe de ma vie. Tout mon amour. Toi béni, mon feu sacré, je me partage à toi, bébé. maintenant pour l'éternité. Oh l'amour je t'aime de de ton absence Parce qu'avec toi, j'ai les corps qui dansent Que serais-je sans toi, mon amour Toi, le verre de ma vie Tout mon amour t'est destiné À toi, baby, mon feu sacré Je me partage à toi, bébé Maintenant pour l'éternité Parce qu'avec moi le bonheur me suit. Baby, baby, je t'aime pour la vie. De tout mon corps, tout mon être soit livré. Baby, baby, je t'aime pour la vie. De tout mon cœur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 aime pour la vie de tout mon cœur tout mon corps veut aller vers baby baby je t'aime pour Sois C'était bien. C'était bien. La répétition pour le grand concert de ce soir. En tout cas, seuls les anges vont vous assister ce soir. Je vous demande d'apprécier à l'instant même le, le réserve, notre réserve à nous. Je veux parler de Cédric Joseph, représentant de la troupe, réserve dans un texte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est la fête. C'est la fiesta. C'est la célébration. Yes, oui! Yes. Alors, Mbaptu c'est uh, représentant tout Bréserve. Et Sœur Crispina, c'est un membre de Donc, il est demandé pour que nous um, posions des pions par nous dans, dans l'événement. Je vous attention. En tout cas, vous garçons, ça après. Gasson, oui? Je vous demande allora, ça pour Pour Pour Pour ça Pour Pour pourtant Pourtant Pour Pourtant Pour Pourtant Pour Pourtant Pour Pour Pour Pourtant l'amour était là la il était dans l'ago caché. Pourtant bra Pourtant m'crier prend crier, pourtant la prend prier. Pourtant l'amour est là à cou, il était bras sous bras ça. Pourtant me Pourtant C'est un côté sec qui t'ai besoin la prise en train de crier pour fille. Même Jacques Paysan, gros soleil midi, la vie me te prend chaleur, gros gros de l'eau, pas de carré Pression avec les ondites, tap grenet, si si si si, c'est ça, gros question qui pas de bon temps me Solitude, pas de permission pour les permis coucher, fais me ta femme en sept, kabat la campagne pour la coucher. M'a besoin de vous, comment mal coucher, les causes des garçons, femme exigence exigences pour les toucher. Je ne suis pas un qui cultive la rancune, mais à chaque fois, je te chacun, à chacune, c'est comme si je me prenais un job, pousser la lune, existence m'étape salé dans la saline. C'est comme si je me prenais un job, pousser la lune, existence m'étape salé dans la saline. Rêle sous rêle, voix chire ciel, bon Dieu fait. Oui, bon Dieu fait. Bon jour pour jour, date pour date, débloza et pété quoi, clorat mon mouvement tant que chaque cap fait mon ignorance pour kemberate sac t'est passé à dans te l'aile t'es rêve là c'est l'cunia qui réalité pour moi dans rêve là ou pourtant me prend pourtant me prendre endormi de en fou zoeso célibataire bouké pour jouk pourtant me prendre en fixer le ciel pour me pas demoiselle qu'a belle c'est caïe voisine aime qu'on donner l'amour qu'a ou pourtant me Pourtant, je ne suis pas Pourtant, je ne suis Mais bon Dieu est grand Bon Dieu est grand, le dans mon grand En grand gens Rapidement, peu et pe, sentiment devant, Au pourtant, je ne suis pas Quand je suis Sans lunettes pour garder un grand plan t'as comme ça, nous sommes dans chambre, chambre Finalement, je dis chambre, chambre nous prenons toujours des choses. Nous prenons le secret. ken. Nous avons bout de Nous sous l'eau à jeté ça, nous sou. Nous allons le nous fait tour, tour du monde. Mais passer l'Afrique. Nous, passé à Afrique, nous tombé la Hollande. Mais ça plus important pour moi ces pays-là. Nous prenons. Nous prenons. Poutant fait sans où? Pour passe t'en passer sans où, ou. M'fais vigène, j'en m'abton ou. Gasson m'bran homme, non, j'ai faim mou. Pour j'en m'grangou, qui te poème sa machine en sang. Pour j'en m'damou, qui te jetem mou, wow, prangou l'amou, non langou. Pour t'en prang, m'damou. Waouh, waouh, waouh, waouh. Waouh, que c'est beau, hein. Mm -hmm. Je... Faut que pour le prends en Attends.